Bonjour et bienvenue à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Marco Vigendaire. On fait une troisième reprise de son livre. Ça fait que bonjour Marco, comment ça va? Bonjour, Dan, ça va bien, merci. Ouais. Très bien, merci. Ça fait que si tu veux continuer avec ton livre, la partie qu'on a laissée, je pense que c'est avec les frères Kirk qui ont fait de la vie en Vahie, Québec, puis on va partir de là. Oui, alors euh, donc c'est ça le livre, là, le Nouveau Monde, oublie naissance métier des premiers Canadiens. Alors euh, donc c'est ça, c'est euh, la, la dernière émission, où on avait parlé donc là, de la période là. 1603, la grande tabagie de Tadoussac, puis on s'était rendu à peu près vers 1632. Donc, on avait couvert la prise de Québec, la chute de Québec aux mains des frères Kirk, qui représentaient le roi d'Angleterre, Charles Ier. Donc, on, on, on arrive donc au retour des Français après cet interlude de trois ans, donc 1629 à 1632, qui était là le, le règne, disons, des Britanniques à Québec. Alors, une fois que... La guerre entre l'Angleterre et la France a été, a été conclue. La Nouvelle-France est restituée à, à la France, donc la vallée du Saint-Laurent. Et donc, avec cette, cette, ce, ce développement-là, les Français ont le feu vert pour retourner à Québec. Et là, cette fois-ci, l'objectif, c'est vraiment de, de, de peupler la vallée du Saint-Laurent. Donc, on envoie une expédition, un... un, un, un donc, un voyage euh, avec euh, plusieurs colons. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand Champlain revient là, à Québec en 1633, qu'on peut dire que l'enracinement, le, le, donc le peuplement de la vallée du Saint-Laurent s'est euh, produit. C'est à partir de, de ce moment-là. Donc, euh, d'une part, euh, pour, pour Champlain, euh, lui, donc, ça avait été son objectif tout le long où il avait travaillé fort là-dessus pour pouvoir permettre un peuplement, mais ça allait un petit peu à en l'encontre des intérêts euh, stratégiques ou des intérêts économiques des, euh, des marchands qui subventionnaient, qui finançaient le, la, la compagnie des Sans associés. Alors, euh, il y a toujours eu ce... La compagnie des 100 associés à partir de 1627, auparavant, c'était un différent monopole. Donc, il y avait toujours eu cette tension-là. Et à partir, donc, de, de 1633, euh, les Français comprennent que s'ils si ils ne peuplent pas de manière... Significative, la, la, la vallée du Saint-Laurent, elle va être très vulnérable justement aux attaques des autres pouvoirs impériaux et euh, donc la, la, la possibilité d'avoir un monopole, même d'avoir euh, cette, traite, cette traite des fourrures qui se, qui se, qui se déploie, euh, était compromise. Donc euh, les Français comprennent que là, cette fois-ci, ils doivent être sérieux et envoyer donc, des, des, des colons qui vont être prêts à, à vraiment peupler la, la vallée du Saint-Laurent. Donc euh, en, en 1633, quand Champlain revient, euh, il compte 60 habitants dans la ville, donc on peut comprendre que c'est vraiment un chiffre petit après 30 ans d'existence depuis la fondation de Québec en 1608. Donc euh, il arrive lui de son côté avec 150 colons dans cette dans ce voyage là, et euh, de son côté bien, il y a il y a beaucoup de, de travail à faire, beaucoup de, de, de choses à, à rétablir. D'abord, il y a la ville qui est en piètre état. Donc, il faut rebâtir, rebâtir la ville, la, la, la forteresse de Québec. Euh, il va aussi rencontrer les, les, les Inuits, euh, des Algonquins et des Hurons là, dans les, les semaines et les mois qui vont suivre son arrivée pour, disons, rétablir les ponts avec eux parce que là, la période d'absence a, a, a créé donc, une sorte de, de situation. Et une distance au niveau de, de, des relations diplomatiques avec ces nations-là. Donc, il va prendre le temps de, de, de s'asseoir avec eux et leur expliquer donc, que les Français sont autour pour de bon. Et euh, il veut aussi s'assurer que le monopole euh, français soit maintenu. Donc, il, il tente là, de, de négocier avec eux et de s'arranger pour que les peuples, les premières nations face à affaire avec les Français au niveau de la traite des fourrures. Il va tenter d'établir, de rétablir les alliances qui ont été faites et à partir de ce moment-là, c'est un élément intéressant aussi, c'est que les Algonquins les Hurons à tous les étés vont descendre à Québec dans la vallée du Saint-Laurent pour venir échanger leurs fourrures et ça va donner des allures un petit peu de foire donc des centaines d'Amérindiens qui descendent attention des, des autres colons et ça, ça crée vraiment des, des, des, des scènes qui devaient être très intéressantes à voir où tu as des français qui, qui découvrent justement ces, ces premières nations là avec toutes les, les, les, les distinctions qu'il peut y avoir les différences donc ça devait être une, une belle rencontre de l'autre qui, qui s'est produit et du côté des, des français donc euh, si on revient à la notion là, de, de la, du peuplement euh, C'est à partir de là, donc, qu'il va y avoir un influx là, de, de, de colons, 150 en, en 1633, et ça va augmenter. Euh, donc, la population va grimper à 227 euh, habitants permanents à partir de 1633-1634, et au-delà de ça, 1635, euh, on, va, on va atteindre 400 habitants. Fait que, on, a, on a atteint un, un, un, disons un, un nombre suffisant pour permettre une croissance naturelle à partir de, de ce moment-là. Euh, la grande majorité des immigrants vont être euh, des hommes, euh, donc souvent des engagés qui viennent, euh, donc en, viennent en fait, offrir leur labeur pour trois ans. En retour de ça, il va y avoir euh, des lots qui vont pouvoir être offerts dans le cadre là, du régime seigneurial qui est en train de, de se mettre en place. Alors, euh, ces, ces nouveaux arrivants, donc ces familles, ces, ces engagés, ces gens qui viennent s'établir, euh, il devait avoir euh, donc des, des connaissances euh, de base au niveau de la médecine, au niveau de, de l'herboristerie, euh, savoir euh, pratiquer l'agriculture aussi, euh, bâtir des maisons, des granges, prendre soin des outils. Euh, il faut aussi euh, être parfois menuisier, tisserand à l'occasion, chasseur, pêcheur, et aussi être guéri parce qu'il euh, y, y a donc la menace iroquoise qui refait surface là, à partir des années euh, 1630. Et du côté des, côté des femmes aussi, c'est la, la même chose et euh, elles aussi devaient être capables de manier le, le mousquet pour pouvoir défendre euh, la, leur propriété. Et en plus de ça, bien, elles vont être, euh, aussi donner des experts là en cuisine nordique, en conservation des, des, des aliments, en confection des vêtements aussi. Donc, c'est vraiment euh, donc, tout un, toute une vie qui s'offrait à eux, mais pour ce faire, ils devaient être capables d'avoir euh, les expertises, les, euh, les, les habilités, disons, techniques pour pouvoir euh, être capable de prendre racine puis de bien vivre sur, euh, sur la terre, évidemment, euh, toutes ce, ce, ce, ces connaissances-là, surtout au niveau de l'herboristerie, tout ça, euh, les, les Amérindiens vont, euh, vont être des interlocuteurs très, très importants et il y aura beaucoup d'échanges euh, d'informations et même de, de métissage au niveau là, de, des façons de faire, donc euh, des façons propres au Canada. Alors, euh, c'est à ce moment-là que le, le régime seigneurial qu'on connaît bien va, va s'établir. Euh, donc, on, on sait un peu le concept. Un seigneur qui se voit octroyer un, un, un domaine et lui, ensuite, son travail, c'est de recruter des colons qui vont venir habiter le domaine et, euh, et donc le développer. Euh, donc, à titre de censitaire, ils vont verser euh, un certain, une certaine portion de leur revenu et euh, de leur production. Donc, ça va être le, le régime seigneurial. C'est ce qui va, c'est le, le modèle d'aménagement du Territoire qui va se déployer la, à l'échelle de, de, la, de la, la vallée du Saint-Laurent. Donc, ça a commencé autour de Québec euh, à partir de là 1633. Euh, on peut nommer quelques familles. Évidemment, la famille Hébert Couillard, euh, le, le patriarche Louis Hébert qui est, qui est mort euh, un peu plus tôt, mais qui va la, la, Marie Rollet va se remarier avec un, un dénommé euh, Guillaume Couillard. Ils vont faire d'autres enfants, donc une belle grande famille, la famille d'Abraham Martin aussi, euh, la famille de Robert Gifford, qui va être aussi très importante au niveau là, de ce coup de barre coup au niveau de la colonisation. Il y en a plusieurs autres, Jean Juchereau de Meur, Pierre Le Gardeur de Repentigny euh, et plusieurs autres. Donc, des, des nobles qui vont se voir euh, concéder des, des terres. Alors, c'est vraiment à partir de là que, comme j'ai dit, que l'élan de peuplement va se faire et qu'il y aura une première génération de Canadiens, disons, qui vont naître dans la, la décennie des 1640. 40 C'est à partir de là qu'on peut parler euh, du, de la canadianité là, qui s'installe euh, dans, dans la, la vallée. Euh, ensuite, on, on, on va parler des, des missionnaires euh, très rapidement, je pense qu'on, les livres d'histoire en ont parlé abondamment. On sait que les missionnaires vont, euh, vont jouer un certain rôle aussi particulièrement les jésuites qui vont remplacer les récollets, là, qui était l'ordre qui, qui était plus, plus en importance au, dans les, les premières années de la colonie. Euh, les jésuites vont s'installer du Cap-Breton jusqu'au jusqu lac Huron, vont présent, développer et construire des postes. Et euh, C'était une condition en fait, que Champlain avait établie avec les Hurons particulièrement, une euh, condition au commerce avec les Français, c'était qu'ils devaient accepter euh, des euh, donc des, euh, des Jésuites qui allaient installer des, des missions dans leur euh, dans leur euh, dans leur village, dans leur euh, établissement. Et, euh donc, c'est ça. C'est euh, une présence qui, qui est venue créer des tensions quand même parce que les, les, euh, les Jésuites, de leur côté, avaient des, euh, mettons, des, des objectifs d'évangélisation, de, bien sûr. Mais contrairement aux, aux Espagnols, euh, ils se sont vraiment, au lieu de les enfermer dans, dans des missions, des couvents qui, étaient, euh, disons, euh, qui, qui, qui allaient chercher les Premières Nations, euh, les, les peuples autochtones, et les amis dans des couvents, cette fois-ci, c'était les jésuites qui euh, ont beaucoup travaillé pour apprendre leur langue et apprendre leur culture pour pouvoir rétablir le, le dialogue avec eux. Donc, euh, ils se sont vus euh, un peu des, euh, mettons, des, des, des, des interprètes ou des, euh, des intermédiaires importants aussi entre la France et les Premières Nations. Il y a donc ils ont beaucoup de témoignages, beaucoup de nos documentations viennent des écrits là, des, des jésuites. Euh, et mettons juste à, à titre d'ordre de, de grandeur, en 1647, la mission Huron euh, des Jésuites là, comptait 18 prêtres et 24 assistants. Euh, donc, dans, dans, dans les, les établissements. Là. Donc, quand même une présence assez, assez significative. Et là, ben, cette présence-là européenne qui se déploie de plus en plus à l'intérieur du continent, euh, ça va euh, donner lieu à une des plus grandes tragédies euh, de l'histoire euh, coloniale et, et de l'histoire humaine au niveau de la dévastation épidémique là, des, des Premières Nations. Donc, euh, durant la, la, la, les années 1630 et les épidémies qui vont tuer euh, près de la moitié des Hurons euh, donc, qui sont, sont trouvés à, à près de de 10 000. Et ça, c'est Denis Delage qui établit ça, qu'environ 80 à 95 des populations autochtones ont été, en fait, rayées ou mettons, sont, sont décédées suite à des épidémies au cours de la période de la, de la colonisation française. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu. De, donc perturber grandement l'écosystème autochtone euh, et, et cataclysmique. Donc, c'est vraiment des conséquences euh, majeures. Par contre, euh, la plupart des nations vont survivre à ces, à ces coups-là. Et c'est euh, donc les survivants de, de ces épidémies qui vont donner lieu à un nouveau chapitre euh, de la, de la, du monde autochtone euh, qui, euh, qui est en pleine transformation durant cette, cette période-là. Euh, donc, euh, il y a eu évidemment euh, sur la côte est euh, des, euh, des, des dommages qui ont été faits, mais aussi beaucoup de métissage. Donc, au, au cœur de, ces, de, ces, de, de cette dévastation-là, il y a des nouvelles cultures qui ont émergé, émergé et notamment en Acadie. Qui, euh, qui est un, un, un endroit très, très fascinant à découvrir, les, les premières, euh, l'histoire la, la, de l'Acadie, euh, donc euh, avant la conquête des, des Britanniques. Donc, euh, au niveau de, de l'Acadie, mais pendant que dans la vallée du Saint-Laurent, on était en train de, de coloniser, de, de peupler, que ça allait bon train, la même chose s'est produite en Acadie. Cette fois-ci, c'était sous le leadership de Isaac de Razie, qui était un ami de Champlain et qui était vraiment animé des, des valeurs, de valeurs similaires au niveau de, de une vision humaniste des choses, une colonisation qui était plus, disons, respectueuse des, des premiers habitants. Alors, euh, les, euh, les Acadiens, ou plutôt Razie, de son côté, va, va venir s'installer à partir de 1632 avec une, une autre délégation, un voyage là, de, de colons que lui-même avait choisi. Euh, peut-être un, un Petit retour au niveau de l'Acadie, on, on, on, l'Acadie est passé des, de mains britanniques à française euh, à, à plusieurs reprises. Euh, donc, euh, les, les français sont arrivés en 1604. Ensuite, ils ont déménagé leur, euh, leur, euh, leurs établissements à Port-Royal en 1605. 1607, ils doivent plier bagages, comme on l'a vu euh, précédemment. Euh, Poutrinco va revenir euh, ensuite l'année en 1610 pour réanimer la, la colonie de Port-Royal. 1613, euh, les vont détruire la colonie avec Samuel Argall. Ensuite, le site va être euh, abandonné au profit d'un autre là, en 1613. Euh, en 1613, Poutrinco va revenir. L'année 60, dans, <coughs> Poutrinco va revenir et là, va être abandonné. Puis en 16-18, ça va être réoccupé à nouveau par les Français. Euh, et en 16-23, les, euh, les, euh, plutôt en 16-29, les Écossais vont reprendre à nouveau euh, la colonie. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient. Et pendant tout ce temps-là, c'est important de, de savoir qu'il y, y a eu des Français et même aussi d'autres européens qui sont restés sur le territoire et qui se sont euh, mélangés aux populations autochtones. Donc Déjà, il y avait un métissage euh, de fond qui était là, les populations euh, euro-amérindiennes qui, euh, qui, qui, qui étaient en train d'apparaître. De, de, de, de, Alors, euh, quand les, les Acadiens arrivent euh, avec, euh, avec euh, Razili, euh, ben, c'était vraiment euh, donc, un, un effort de, de, de peuplement et euh, cette, euh, ce, ce chapitre-là qui s'ouvre est euh, très intéressant parce qu'on on va utiliser, au niveau de l'agriculture, donc pour s'établir sur le territoire, on va utiliser les, les marais côtiers euh, pour en faire des espaces de culture. Euh, donc, on, on utilisait ce qu'on appelait des aboiteaux. Une sorte de digue qui permettait de drainer les territoires marécageux euh, et euh, de se faire sortir finalement euh, l'eau euh, salée et bloquer euh, l'eau euh, pour drainer le, le, le, les territoires. Puis on empêchait l'eau salée de, de rentrer. Donc ça donnait des, des territoires qui étaient très, très, très fertiles et qu'on on pouvait donc les régénérer euh, à chaque année. Fait que c'était vraiment une. une, mettons, une une, une, un arrangement qui, était, qui permettait aux, aux Acadiens de vivre dans, dans l'abondance. Et ils n'utilisaient pas du tout les mêmes territoires, ressources que les, les Mi'kmaq qui étaient sur le territoire. Donc, ça a créé des, des conditions quasi symbiotiques là, au niveau de la relation entre les Premières Nations et les colons. Alors, on va assister vraiment dès, dès ce moment-là à, à un métissage et à une cohabitation très pacifique, très intéressante. Et euh, rapidement, il y a des gouvernements qui vont euh, devenir très, très autonomes. Donc, la manière de gérer les établissements acadiens euh, vont être faite de manière très autonome. On sait que donc c'était des, des lieux isolés. Euh, il y avait peu de, de, de présence d'autorité, disons, au niveau, de, au niveau des, euh, des Français. Donc, euh, ils étaient un peu laissés à eux-mêmes, mais ils ont, se sont arrangés entre eux avec euh, des conseils d'aînés et tout ça. c'est devenu... Vraiment une, une terre, si on veut, assez paradisiaque selon les standards européens, les standards de l'époque, parce que justement, il n'y avait pas de, de, de régime impérial qui venait euh, asseoir son autorité de manière très très importante. Donc, les, les gens n'avaient pas de très peu de dîmes à donner quand c'était le cas. Euh, il n'y avait pas vraiment de tenue seigneuriale, fait il y avait peu de, de structures. Ils avaient vraiment le, le chemin libre pour vivre librement. Et au euh, niveau donc, de l'histoire de, de, de l'Acadie, euh, il y a encore un peu de va et vient. L'Acadie la va être française de 1632 à 1654 euh, et les Anglais vont reprendre le contrôle de 1654 à 1670. Et à partir de 1670 jusqu'en 1710, ça va être les Français qui vont, euh, qui vont revenir euh, donc en autorité sur la chose. Mais pendant tout ce temps-là, les, les populations acadiennes vont continuer de, de vivre leur, leur vie quotidienne. Et euh, donc, on peut parler d'un âge d'or éphémère, disons, euh, durant toute cette, cette période-là, surtout là, après... Euh, après la, la, la période 1670 euh, et la population va grandir rapidement, euh, va passer de 2000, euh, en, 2000 habitants en 1710 à, à près de 10 000 euh, en, un, un demi-siècle plus tard, là, quand il y a eu la, la déportation. Donc une grosse une population qui a, qui a, croit, qui a pu croître de manière naturelle, euh, de manière très, très fulgurante. Et euh, donc c'est ça, c'était un lieu, une, un, un, un pays où euh, il faisait bon vivre, disons, selon les... Euh, selon les, les standards de l'époque. Alors, euh, c'est ce qui s'est passé en Acadie pendant qu'un un peu la même chose se, se produisait dans la vallée, euh, la vallée du Saint-Laurent. Alors, euh, c'est euh, vraiment intéressant. Il y a l'historien Alan Greer qui lui euh, donc, parlait d'une sorte de Valhalla paysan euh, pour euh, ces gens-là de, de vivre euh, sans, sans avoir à se soumettre à une autorité. Et euh, il y avait une cohésion sociale très forte justement, le, les aboiteaux euh, ça demandait des, des, des connaissances techniques, beaucoup d'entretien. De, de, Donc, on appelait euh, le, le, la personne qui s'occupait de ça, euh, qui s'occupait de, de, de, de la qualité, mettons, des infrastructures euh, sur les différentes propriétés, on l'appelait le saut des marais. Et là, à tous les étés, ils allaient faire des corvées ensemble pour faire les, les réparations quand c'est nécessaire. Donc, ça, ça a créé une colle très, très, très forte entre les habitants de, de l'Acadie et l'Acadie. Euh, et également là, la, la relation qui s'est produite avec, euh, avec les Mi'kmaq et les Premières Nations autour. Donc, euh, c'est une belle histoire et euh, je pense qu'elle mérite, disons, d'être euh, racontée et valorisée parce que c'est une histoire de colonisation euh, encore plus, disons, encore plus belle, je vous dirais, en, en, en, mettons, encore plus euh, pacifique et, et symbiotique avec les premiers habitants. Alors, euh, voilà pour, pour l'Acadie. Et euh, donc, ça, on, on retourne dans la vallée du Saint-Laurent après coup. On est en 1634 et euh, Champlain, de son côté, lui, décide de, de, de fonder des postes de traite euh, tout le long de la vallée du Saint-Laurent. Il va commencer avec Trois-Rivières, euh, ou le, le lieu des, des Trois-Rivières, à la jonction de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. Et c'est là qu'il va euh, donc euh, mettre un premier poste qui va... Rapidement, rapidement devenir un, un lieu très, très important au niveau de, de sa vision donc la, de la Nouvelle-France, qui, elle, euh, s'appuyait sur euh, les relations, le, le réseau de relations avec les, les Premières Nations euh, à l'échelle du bassin des Grands Lacs, la vallée du Saint-Laurent. Et euh, donc, ça va être des. des euh, des, des traiteurs ou des, euh, des truchements, disons, euh, ce qu'on appelait les interprètes au départ, qui sont un peu les ancêtres des coureurs des bois, qui vont, euh, qui vont aller s'installer à Trois-Rivières. Rapidement, la, la ville va, va grandir. Et euh, donc, c'est à la frontière ouest là, de la Nouvelle-France, une nouvelle culture qui va, qui va apparaître. Et c'est une culture qui est, qui est profondément métissée, euh, qui était, disons, euh, les, les artisans de cette culture-là, euh, qui, qui est un peu là, la. la, la, la l'embryon de la culture canadienne qui va émerger. Euh, donc, c'est vraiment euh, en fonction tu sais, de, de, cette, de ce mélange des Premières Nations qui venaient euh, traiter, échanger leur fourrure à Trois-Rivières. Il y avait des, des populations autour. Et donc, ces gens-là vont, vont, vont se bâtir, disons, un, un quotidien qui, euh, qui va avoir une dimension autochtone très, très, très importante. Alors, c'est un processus de métissage culturel qui est, qui est lancé, qui avait déjà été lancé par Champlain avec les, les truchements depuis, depuis le tout début de, de son arrivée. Donc, on avait des, des, des traiteurs, des, plutôt des truchements, des interprètes, des jeunes hommes qu'on envoyait vivre, comme on en a parlé déjà. Parmi les Premières Nations, on a parlé d'Étienne Brûlé, Nicolas Marcellet, jean Richer, il y en avait d'autres. On peut parler aussi de, de, de jean nicolet de Olivier Le Tardif aussi, qui sont deux personnages remarquables de l'histoire de la Nouvelle-France. Et donc, ces jeunes-là qu'on a envoyés parmi les Premières Nations, c'est vraiment un. Mettons, quand on se plonge dans leur réalité, euh, c'est vraiment fascinant de voir euh, le, le mandat qu'ils avaient parce que ces, ces gens-là avaient le mandat d'apprendre donc les langues des, euh, des, des premières nations, de, de connaître, d'explorer le pays, de faire la promotion du commerce, faire de la diplomatie aussi, donc de, de, de développer des alliances et d'agir aussi comme observateurs, puis rapporter ce qu'ils voyaient auprès, de, auprès des autorités de la colonie, euh, donc durant tout, euh, tout ce temps-là. Et euh, donc, ils devaient partir. Euh, souvent, ils étaient jeunes, euh, début, début vingtaine. Et là, on les envoyait euh, partir en, en canot avec leurs hôtes et passer donc, un hiver ou quelques hivers avec eux. Donc, c'était des voyages qui devaient être très, très dépaysants, très périlleux parle de journées de, journée de canaux de 12 heures et plus, il y avait des, des moustiques, des puces qui venaient, qui venaient disons, rendre le, le tout un, peu, un petit peu plus, un petit peu, un petit peu moins confortable. Il y avait les habitudes culinaires, on, on avait, de, disons, moins de... Donc, pour, pour, le, pour les, les, les, les missionnaires qui aussi faisaient partie de ces élans-là, ils étaient souvent choqués un peu devant les, les habitudes euh, d'hygiène qui pouvaient être euh, mises en place au niveau euh, tu sais, de, de, de la façon d'apprêter les aliments, tout ça. Euh, pas qu'ils étaient moins, euh, mettons, hygiéniques, mais c'est qu'il y avait des, des, euh, disons, des, des façons de faire qui étaient très, très différentes des Européens. Alors, euh, ils avaient tous ces, euh, ces défis-là à relever, ces, ces explorations-là. Et là, quand on, on, on arrivait dans le, le village, ben là, on, on, on rencontrait des, des, des nations qui étaient absolument étrangères à, à soi-même. On se faisait épier, euh, il y avait toutes sortes de, de, de, de protocoles, disons, qu on, qu on, auxquels on était confrontés pour euh, faire connaissance avec nos autres. Euh, on, on, et là, on allait passer donc, des, des hivers euh, entassés avec eux dans les maisons longues, euh, donc la proximité physique, la promiscuité. Euh, ça devait être assez, euh, assez fort comme, comme choc culturel, disons, pour, pour ces gens-là plus probablement pour les, euh, les missionnaires que pour les, les jeunes engagés ou les jeunes truchements, parce que ces gens-là venaient déjà des, des, des hiérarchies ou des, des bases plus, euh, des, ou plutôt des, des couches inférieures de la, de la société qui était très hiérarchisée en Europe et euh, donc qui étaient déjà habitués à des, des, des, des conditions de vie qui étaient plus rudes. Donc pour eux, euh, probablement que c'était plus, euh, plus naturel ou plus facile de, de s'acclimater à, leur, euh, à leurs autres. Donc, euh, ces, ces jeunes-là vont vraiment se greffer au tissu euh, des, des Premières Nations, au réseau qui était déjà en place. Euh, ils vont devoir se faire euh, à, à des nouveaux systèmes de valeurs, euh, donc euh, partager leur, la vie quotidienne avec leurs autres euh, et gagner, gagner leur respect, leur confiance. C'était vraiment ça, en fait, le, le, nœud, le nœud de la guerre, disons, avec, euh, avec les Premières Nations, euh, c'est que c est, c est, c est, euh, ces populations-là allaient, beaucoup euh, observé et eux, ce qui les intéressait, c'était vraiment la, la force de caractère, le courage, la, la, la substance, disons, qui compose euh, l'homme, euh, davantage que ses paroles ou euh, son apparence, disons. Fait que c'était vraiment une, une, une épreuve aussi pour gagner le, le, le respect des gens. Donc, on allait devoir prouver sa valeur, son courage à travers des différentes épreuves, à travers la chasse, à travers la guerre aussi, qui étaient des éléments absolument centrales aux cultures amérindiennes. Donc, c'est vraiment ça, une expérience pratiquement dépaysante pour ces gens-là. On arrive, on va prendre une pause, Marco, puis on va revenir.